observé à Horatio qu'il y a plus de choses sur la terre et sous les cieux que n'en imagine notre philosophie. Cette même explication, la belle Rita la donnait au jeune Camille un vendredi de novembre 1869, alors qu'il se moquait d'elle, parce qu'elle était allée la veille, consulter une cartomancienne. La différence, c'est qu'il employait d'autres paroles. « Rie, rie, les hommes sont ainsi faits, ils ne croient à rien. Eh bien !» Sache que je suis allée chez elle, et qu'elle a deviné les motifs de ma visite, avant même que je lui eusse dit de quoi il s'agissait. À peine a-t-elle commencé à étaler les cartes qu'elle s'est écriée :« Vous aimez quelqu'un ?» J'avouai que oui. Et alors elle a continué d'aligner les figures, de les combiner, et elle m'a enfin déclaré que j'avais peur que tu ne m'oubliasse, mais que c'était à tort. « Elle s'est trompée !» interrompit Camille en riant. « Ne dis pas cela, Camille si tu savais combien j'ai couru à cause de toi Tu le sais, je te l'ai dit. Ne ris pas de moi, ne ris pas !» Camille lui prit les mains, la regarda, sérieux et fixe. Il jura qu'il l'aimait beaucoup et que ses craintes étaient puériles. En tout cas, quand elle avait peur, la meilleure cartomancienne c'était encore lui-même. Ensuite, il la gronda. Quelle imprudence d'aller dans cette maison Vilella pouvait le savoir, et ensuite... « Allons donc !» Toutes mes précautions étaient prises en entrant. Où demeure-t-elle Tout près d'ici, rue d'Aguardiavella. Personne ne passait à ce moment. Rassure-toi, je ne suis pas folle. Camille rit une autre fois. Vraiment, tu crois à ces choses lui demanda-t-il. Ce fut alors que, traduisant Hamlet sans le savoir, en prose vulgaire, elle lui dit qu'il y avait en ce monde beaucoup de choses mystérieuses et réelles. S'il n'y croyait pas, tant pis il n'en était pas moins vrai que la carte mancienne avait tout deviné. Quoi encore La meilleure preuve, c'est qu'elle était maintenant tranquille et rassérénée. Elle pensait qu'il allait lui donner la réplique, mais il se retint ne voulant pas lui enlever ses illusions. D'ailleurs, dans son enfance et même plus tard, il était demeuré superstitieusement emprisonné au milieu d'un arsenal de croyances que sa mère lui avait inculqué et qui s'était évanoui vers sa vingtième année. Le jour qu'il laissa tomber toute cette végétation parasite, et qu'il ne resta plus que le tronc de la religion, il enveloppa, dans un même doute d'abord, puis dans une négation totale, ces deux enseignements qu'il avait reçus de sa mère. Camille ne croyait à rien. Pourquoi Il n'aurait pu le dire. Il ne possédait aucun argument, se limitant à tout nier. Et je m'exprime mal, car nier, s'est encore affirmé, et il ne formulait pas son incrédulité. Devant le mystérieux, il se contenta de hausser les épaules et de passer son chemin. Ils se séparèrent contents, lui surtout. Rita était certaine d'être aimée. Camille non seulement possédait cette certitude, mais encore il voyait sa maîtresse trembler et se risquer pour lui, rire les tireuses de cartes, et bien qu'il la censurât, il ne pouvait s'empêcher d'être flatté. La maison de rendez-vous se trouvait dans l'ancienne rue Dos Barbonos où demeurait une femme née dans la même province que Rita. Celle-ci descendit par la rue Das Margueras dans la direction de Botafogo, où elle habitait. Camille prit par la guardia Vella et regarda au passage la maison de la cartomancienne. ancienne. Villela, Camille et Rita, trois noms, une aventure, et aucune explication préalable. « Donnons-en !» Les deux premiers étaient amis d'enfance. Villela suivit la carrière de la magistrature, Camille entra dans le fonctionnarisme, contre la volonté de son père, qui voulait le voir médecin. Mais le père mourut, et Camille préféra n'être rien du tout, jusqu'au jour où sa mère lui trouva un emploi public. Au commencement de 1869, Vilella revint de sa province, où il s'était marié, avec une personne jolie et frivole. Il abandonna la magistrature et ouvrit un cabinet d'avocat. Camille lui trouva une maison à côté du botafogo et alla le recevoir à bord. C'est vous, monsieur, s'écria Rita en lui tendant la main. Vous ne vous imaginez pas à quel point mon mari est votre ami. Il parle sans cesse de vous. Camille et Villela se regardèrent avec tendresse. Ils étaient vraiment amis. Ensuite, Camille s'avoua lui-même que la femme de Villela ne démentait pas les lettres du mari. Et vraiment, elle était gracieuse et vive dans ses gestes avec ses regards chauds, sa bouche fine et interrogative. Elle était un peu plus âgée qu'eux. Elle avait trente ans, Villalela vingt-neuf et Camille vingt-six. Cependant, le port grave de Villela le faisait paraître plus âgé que sa femme, tandis que Camille était un ingénu dans la vie morale et dans la vie pratique. Il lui manquait aussi bien l'action du temps que ces lunettes de cristal que la nature met dans le berceau de quelques-uns pour anticiper sur les années. Ni expérience, ni intuition. Ils firent vie commune. La fréquentation assidue les rendit intimes. Peu après, la mère de Camille mourut, et dans ce désastre, s'en fut un vraiment, Villela et Rita entourèrent Camille de leur amitié. L'un s'occupa de l'enterrement, des messes et de l'inventaire. L'autre soigna le cœur du jeune homme, et personne ne s'entendait mieux à cela. Comment ils arrivèrent à l'amour, on ne le sut jamais. En vérité, il se plaisait à passer les heures près d'elle. Elle était son infirmière morale, presque une sœur mais surtout elle était femme et jolie. L'odeur des féminats voilà ce qu'il respirait d'elle, autour d'elle, ce dont il s'imprégnait. Ils lisaient les mêmes livres, allaient ensemble au théâtre et à la promenade. Camille lui enseignait les dames les échecs, et ils y jouaient la nuit. Elle mal. Lui, un peu moins mal, et pour lui être agréable. Voilà pour l'ambiance. Quant à l'action personnelle, les yeux insistants de Rita, qui cherchait souvent les siens, qui le consultait avant le mari, les mains glacées et les attitudes insolites, un jour d'anniversaire, il reçut de Villalela une jolie canne en cadeau, et de Rita une simple carte de visite, avec un compliment écrit au crayon, et ce fut à cette occasion qu'il lut dans son propre cœur. Il ne pouvait détourner les yeux du billet. Les paroles étaient banales, mais il y a des banalités sublimes ou pour le moins délectables. Le vieux fiacre, où l'on s'est pour la première fois promené, se avec la femme aimée, vaut le char d'Apollon. Tel est l'homme, telles sont les choses qui l'entourent. Camille voulut sincèrement fuir, mais déjà il ne pouvait plus. Rita, comme un serpent, s'approcha de lui, l'enveloppa tout entier, fit craquer ses os dans un spasme et, goutte à goutte, lui versa le poison dans la bouche. Il en demeura étourdi et subjugué. Embarras, remords, crainte, désir, il éprouva tout en même temps. Mais la bataille fut courte et la victoire délirante. Adieu, scrupule La sandale prit bien vite la forme du pied et tous deux s'enfurent par le grand chemin, les mains jointes, marchant légèrement sur les herbes et les graviers, sans éprouver autre chose que des regrets quand ils étaient éloignés l'un de l'autre. La confiance et l'estime de Villela demeuraient inaltérables. Un jour, cependant, Camille reçut une lettre anonyme qui le traitait de débauché, de perfide, et déclarait que l'aventure était connue de tous. Camille eut peur, et pour détourner les soupçons, il espaça ses visites chez Villela. Celui-ci se plaignit. Camille donna comme excuse une passion frivole de jeune homme. Sa candeur dégénéra en astuce, ses intervalles se prolongeaient et ses visites cessèrent entièrement. Peut-être entrait-il en cela un peu d'amour propre, le désir de se soustraire aux affabilités du mari, pour diminuer la noirceur de sa propre conduite. Ce fut à cette époque que Rita, défiante et craintive, courut chez la tireuse de cartes pour la consulter sur la véritable cause de la conduite de Camille. Nous avons vu que la carte ancienne lui rendit la confiance, et que le jeune homme la gronda. Les semaines passèrent. Camille reçut encore deux ou trois lettres anonymes, si passionnées qu'elles ne pouvaient être un avertissement vertueux. Elle laissait plutôt deviner le dépit caché de quelque prétendant. Ce fut l'opinion de Rita, qui formula cet aphorisme en d'autres termes. La vertu est paresseuse et avare. Elle ne dépense ni temps ni papier. « Seul l'intérêt est actif et prodigue. » Camille ne fut pas plus rassuré pour cela. Il craignait que l'anonyme ne s'adressât à Villela, car la catastrophe serait alors inévitable. Rita avouait qu'elle pouvait en effet se produire. « Bon, dit-elle, j'emporte les enveloppes pour confronter l'écriture avec celle des lettres qui pourraient lui être envoyées. Si s'en présente une de calligraphie identique, je la garde et je la déchire. » Aucune ne vint. Mais peu de temps après, Villela commença à se montrer sombre, parlant peu, comme s'il se défiait. Rita s'empressa d'aviser l'autre, et ils délibérèrent. Son opinion à elle était qu'il devait retourner chez eux, pressentir le mari. Peut-être recevrait-il de lui la confidence de quelques circonstances particulières. Camille pensait diversement. Reparaître, après tant de mois, c'était confirmer la dénonciation ou les soupçons. Mieux valait prendre garde, faire un sacrifice durant quelques semaines. Ils combinèrent les moyens de correspondre en cas d'urgence et se séparèrent avec des larmes. Le jour suivant, comme Camille se trouvait à son ministère, il reçut de Villela le billet suivant. « Viens immédiatement chez nous, j'ai besoin de te parler sans retard. » Il était midi, Camille sortit aussitôt, dans la rue, il pensa qu'il eût été plus naturel que Villela le fit appeler à son bureau. Pourquoi chez lui C'était extraordinaire. Et l'écriture, à tort ou à raison, lui parut trembler. Y aurait-il une corrélation entre cet événement et ce qu'il avait appris la veille ?« Viens immédiatement chez nous, j'ai besoin de te parler sans retard, » répétait-il, les yeux fixés sur le papier. En imagination, il vit passer le bout de l'oreille d'un drame. Rita, subjuguée et sanglotante, vit là, indigné, prenant la plume, certain qu'il viendrait, et l'attendant pour le tuer. Camille trembla, il avait peur. Ensuite il rit jaune, car, dans tous les cas, il répugnait à l'idée de reculer. Et il continua sa route. Chemin faisant, il lui prit la fantaisie d'aller chez lui. Peut-être y trouverait-il quelque avertissement de Rita qui lui donnerait la clé du mystère il ne trouva rien ni personne. Il descendit de nouveau dans la rue et la possibilité que tout fût découvert lui parut de plus en plus vraisemblable. Une dénonciation anonyme était naturelle de la part de la même personne qui l'avait menacée précédemment. Pilella était peut-être au courant de tout. Le fait seul d'avoir suspendu ses visites, sans motif apparent, à peine sous un prétexte futile, devait confirmer le reste. Camille marchait, inquiet, nerveux, il ne relisait plus le billet, mais les paroles qu'il savait par cœur se présentaient immobiles à ses regards. Ou encore, et l'intention était pire, elle lui était murmurée à l'oreille par la voix même de Villela. « Viens immédiatement chez moi, j'ai besoin de te parler sans retard. » Ainsi prononcée par la voix de l'autre, elle prenait un ton de mystère et de menace. « Viens immédiatement. Pourquoi » Pourquoi Il était près d'une heure. Son émotion croissait de minute en minute. Il imagina tant et tant ce qui allait se passer, qu'il finit par le voir et y croire. Positivement, il avait peur. Il se demanda s'il irait armé, considérant que, s'il s'était trompé, il ne perdrait rien en recourant à cette précaution utile. Immédiatement, il rejeta cette idée, mécontent de lui-même. Et il alla, pressant le pas, dans la direction de la place de la Carioca, pour prendre un fiacre. Il y monta, et suivant ses ordres, la voiture partit au grand trot. Le plus tôt sera le mieux, pensa-t-il. Je ne puis demeurer dans cette perplexité. » Mais le trot au même du cheval augmenta son émoi. Le temps volait. Encore un instant, il serait en face du péril. Presque au bout de la rue de la Guardia Vella, le fiacre dut s'arrêter. La rue était barrée par une charrette renversée. Camille en lui-même se félicita de l'obstacle et attendit. Au bout de cinq minutes, il remarqua à son côté, à droite devant le fiacre, la maison de la tireuse de cartes à qui Rita s'était adressée, et jamais il ne désira tant croire aux prophéties. Il regarda, il vit les fenêtres closes, alors que toutes les autres étaient ouvertes, encadrant les curieux qui considéraient les incidents de la rue. On eût dit la demeure de l'indifférent destin. Camille s'enfonça dans le fiacre pour ne plus rien voir. Son agitation était extraordinaire. Du fond des couches morales de sa conscience émergeaient quelques fantômes d'un autre temps, de vieilles croyances, d'anciennes superstitions. Le cocher lui proposa de revenir sur leurs pas et de prendre par un autre chemin. Il répondit que non, qu'il attendrait, et il se pencha pour regarder la maison. Ensuite il fit un geste d'incrédulité. L'idée de consulter la tireuse de cartes venait de loin, de très loin, sur de larges ailes grises. Elle disparut, elle reparut, elle s'évanouit encore dans sa pensée, mais au bout d'un instant elle remua de nouveau ses ailes, plus près, en traçant des cercles concentriques. Dans la rue, les hommes criaient en dégageant la charrette. « Allons maintenant Oh dia Encore un instant et l'obstacle serait franchi. Camille fermait les yeux, pensait à autre chose, mais la voix du mari lui murmurait aux oreilles les paroles de la lettre. « Viens immédiatement. » Il pressentait, en tremblant, le déchaînement du drame. La maison le regardait, ses jambes voulaient descendre et entrer. Un voile opaque s'étendit devant ses regards. Il pensa rapidement à ce qu'il y a d'inexplicable dans tant de choses. La voix de sa mère lui répétait un tas de faits extraordinaires, et la phrase du prince de Danemark roulait dans son esprit. « Il y a plus de choses sous les cieux et sur la terre que n'en imagine notre philosophie. » Que perdrait-il si... Il se trouva sur le trottoir, devant la porte. Il dit au cocher d'attendre, enfila rapidement le corridor et monta l'escalier. La lumière était faible, les marches rongées par le frottement, la rampe graisseuse. Mais il ne vit rien, ne sentit rien. Il grimpa et sonna. Personne ne vint, il eut envie de descendre. Il était trop tard. La curiosité lui fouettait le sang, ses tempes battaient. Il frappa à la porte un coup, deux coups, trois coups. Une femme ouvrit, c'était la cartomancienne. Camille lui dit qu'il venait la consulter, et elle le fit entrer. Puis ils montèrent jusqu'au comble, par un escalier, pire encore que le premier, et plus obscur. Là-haut, il y avait une chambrette mal éclairée par une seule fenêtre qui donnait sur le toit de la maison voisine. De vieux meubles, des murs tristes, un air de pauvreté loin de détruire le prestige du lieu, l'augmentait encore. La tireuse de cartes fit asseoir Camille devant une table, et s'assit du côté opposé, le dos tourné à la fenêtre, de façon que le peu de lumière du dehors battait en plein sur le visage de Camille. Elle ouvrit un tiroir et y prit un jeu de cartes long et sale. Tandis qu'elle les mêlait rapidement, elle regardait le visiteur non en face, mais en dessous c'était une femme de quarante ans, italienne, maigre et brune, aux grands yeux rusés et dont les regards perçaient. — Voyons d'abord ce qui vous amène. — Vous venez d'avoir une grande peur. Camille, stupéfait, fit un geste affirmatif. — Et vous voulez savoir, continua-t-elle, s'il vous arrivera ou non quelque chose ?— À moi ou à elle dit-il vivement. La cartomancienne ne sourit pas. Elle lui dit simplement d'attendre. Rapidement, elle brouilla de nouveau les cartes, de ses longs doigts fins aux ongles d'œil. Elle mêla et remêla, coupa une fois, deux fois, trois fois. Ensuite, elle recommença l'étalage. Camille ne la quittait pas du regard, curieux et anxieux. « Les cartes m'annoncent. » Camille s'inclina pour boire une à une ses paroles. Elle lui dit de ne rien craindre que rien ne lui arriverait ni à lui ni à elle. Quant à l'autre, il ignorait tout. Pourtant, il était indispensable de se montrer prudent. L'envie, le dépit tramaient dans l'ombre autour d'eux. Elle lui parla de l'amour qui les unissait, de la beauté de Rita. Camille était au nu, la prophétesse se tut, garda les cartes et ferma le tiroir. « Ah, madame, vous m'avez rendu la tranquillité, » dit-il en lui tendant la main par-dessus la table, et en serrant celle de la cartomancienne. Celle-ci se leva en riant. « Allez » dit-elle. « Allez Ragazzo innamorato !» Et debout avec l'index, elle lui toucha le front. Camille frémit, comme s'il eût senti le contact de la sibylle, et se leva à son tour. Il y avait sur une commode une assiette de raisin sec, Elle y prit une grappe et commença d'en détacher les grains, qu'elle mangeait en montrant d'orange et de dents qui faisaient contraste avec les ongles. Même dans ce geste vulgaire, elle conservait un air singulier. Camille, pressée de sortir, ne savait de quelle façon il s'y prendrait pour la payer, n'ayant aucune idée de prix. — Les raisins coûtent de l'argent, dit-il enfin, et tirant son portefeuille. Combien voulez-vous en envoyer chercher ?— Demandez à votre cœur, répondit-elle. Camille prit un billet de dix mille reils et le lui donna. Les yeux de la cartomancienne lancèrent un éclair. Le prix habituel était de deux mille, rays. Je vois que vous l'aimez bien, » dit-elle, « et vous avez raison. Elle aussi vous aime beaucoup. Allez, allez, tranquille. Attention, l'escalier est obscur. Mettez votre chapeau. » Elle avait déjà gardé le billet et descendait après lui tout en parlant avec un accent léger. En bas, Camille lui dit adieu et descendit encore l'escalier qui conduisait à la rue, tandis que la cartome ancienne, mise en gaieté par l'aubaine, remontait en chantant une barcarole. Camille trouva le fiacre qui l'attendait. La rue était libre, il entra, et l'on partit à large trot Maintenant tout lui semblait meilleur. Les choses prenaient un autre aspect, le ciel était limpide, et chaque visage jovial. Il en arriva à rire de ses craintes qu'il traita de puéril. Il se rappela les termes de la lettre de Villela, et reconnut qu'ils étaient intimes et familiers. Ou donc avait-il pris qu'ils eussent une tournure menaçante Il regarda aussi qu'ils étaient pressants et pensa qu'il avait eu tort de tarder si longtemps. Il s'agissait peut-être de quelque affaire grave, très grave. « Allons, allons vite » répétait-il au cocher. Et en même temps, pour expliquer son retard à son ami, il s'ingénia à trouver quelque chose. Il semble même qu'il ait projeté de mettre à profit l'incident pour reprendre son ancienne assiduité. Au milieu de tous ces plans, les paroles de la carte ancienne lui revenaient en mémoire. En vérité, elle avait deviné l'objet de sa visite, sa situation à lui, et l'existence entière. Pourquoi n'aurait-elle pas deviné le reste Le présent que l'on ignore vaut l'avenir. Et c'est ainsi que, lentes et continues, les anciennes croyances de sa jeunesse revenaient à la surface et que le mystérieux l'empoignait avec ses ongles de fer. Parfois, il s'efforçait de rire, il riait de lui-même, un peu vexé. Mais la femme, les cartes, les paroles sèches et affirmatives, l'exhortation, allez, « allez, ragazzo innamorato !» et pour finir la barcarole d'adieu, lente et berceuse, tels étaient les éléments récents qui cimentaient, avec les anciens, une fois nouvelle et vivace. En réalité, son cœur était allègre et impatient. Il pensait aux instants heureux dans le passé, avec ceux qui naîtraient dans l'avenir. En passant à la Gloria, Camille regarda la mer, promena ses regards au lointain jusqu'à la ligne où l'onde et les cieux se donnent un baiser infini. Il eut ainsi l'impression d'un avenir long, long, interminable. Un instant après, il arrivait à la maison de Villella. Il descendit, poussa la porte de fer du jardin et entra. La maison était silencieuse. Il gravit les six degrés de pierre, et à peine avait-il frappé à la porte qu'elle s'ouvrit, et Villela parut. « Excuse-moi, je n'ai pu venir plus vite. Qu'y a-t-il » Villela ne répondit pas. Il avait les traits convulsés. Il lui fit signe et ils entrèrent dans une petite salle. En entrant, Camille ne put retenir un cri de terreur. Au fond, sur le canapé, Rita gisait, sanglante et sans vie. Villela le saisit à la gorge, et en deux coups de revolver l'étendit mort sur le sol.